C'est le gamer du 72, on se retrouve pour une vidéo. Euh, je réagis comment que mon pote joue sur Fortnite. Alors là, voilà. Hein. Je réagis, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, le nombre de planeurs qu'il a. Alors là, le nombre de pioches aussi et le nombre de planeurs. Les pioches, il en a plein. On va pas se le cacher. Euh, là, voilà. Tous les sacs à dos qu'il a, c'est euh, plein. Les skins, euh, pareil. Il a des skins légendaires, tout ça. Euh, puis il a des skins euh, qu'il a depuis la saison.. 6. Voilà, il joue depuis la saison 6. Voilà, il joue depuis la saison 5. Il a acheté le pass de combat de la saison 6. Voilà, alors il y a. Alors celui-là, il coûte 5 euros. Il coûtait 5 euros dans la boutique. Euh, la Sion alpin. La Sion alpin, il coûtait euh, combien déjà Lequel La scie en alpin, ouais. Il coûtait 5 euros aussi. Excusez-moi pour le cadrage. Hein. Palier 100. Palier 100 de la saison 7. Euh, celui de la saison 8 saison 6 bah saison 6 puis bon bah voilà bref et ah oui et celui -là, lui -là et celui là celui là 5 euros 5 euros aussi tu as celui, on, celui dans le pass de combat la saison 8 lui là euh, celui -là, là vipère celui là parce qu'il a puis bon bah s'il veut bien on va commencer la game excusez moi pour mon doigt hein, vous pouvez voir alors oui, comme vous pouvez le voir, il est presque au 100 du pass de combat. Là voilà, il a lancé un solo. Ah oui, j'ai oublié de préciser mon pote, c'est un joueur Xbox. Si vous l'invitez sur Xbox, c'est King Black Mirror. On la Là voilà. Euh, je vais réagir comment un joue. Mais bon en espérant qu'il sache jouer quoi on va dire. Puis puis, puis puis puis ensuite on va aller dehors on va faire une, une autre vidéo pour la trotte électrique. Il va me montrer comment faire de la trotte électrique parce que j'en ai jamais fait. Pour moi ça va être une première il va me montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Puis bah voilà. Mais en plus il craille. Excusez-moi. Skin à 800 Ça c'est un skin à 800 V-Bucks Alors là il a lancé une game en solo Excusez-moi Alors oui les bruits que Vous entendez derrière c'est Elf euh, à ma gauche Puis tout au fond c'est le store Son nom c'est King Black Mirror Là voilà si vous l'ajoutez. Euh, là, voilà, hein. Et il a déjà fait top 1. Hein. Dans plusieurs saisons, il a déjà fait top 1. que je top 1. Et puis ensuite, il va nous montrer tous ses top 1. Hein. Va sur la maisonnette en bas là. Il y a souvent un coffre. Alors là, il y a une caisse de munitions à ta droite qui avait. Voilà, très important. De se bien se loot. Et uh, surtout de bien formes pour les construire. Mmh. toujours viser le rond le rond bleu parce que ça va 10 fois plus vite pour casser en fait en fait ça ça pour l'instant en fait il joue bien Et surtout tourner de l'autre sens la vidéo pardon excusez moi hein, j'ai juste de changer de sens parce que Bah, il a qu'un vieux pistolet tout pourri. Normalement, oh, Après, ça va lui, mais je sais pas si vous avez vu la nouvelle arme, revolver, mais perso, je l'aime pas trop. En plus, ils osent prendre des balles de scarf. C'est honteux, ça. Bon, bah, pour l'instant, son ennemi, il est là-bas. Il est en train de le tuer. Excusez-moi, je peux pas trop zoomer. Je hein. de faire comme je peux pour le zoom. C'est bien ça, essaie de jeter des grenades. Alors ça fait déjà 6 minutes qu'on tourne. Voilà. Voilà, pour l'instant il a l'air de bien jouer. Malgré quelques petits dégâts, on va dire. Voilà, malgré les dégâts qu'il a. Et hein. c'est fait enlever quand même 62 dégâts. Ouais, il a fini 59ème, 59ème mais c'est pas grave. Alors là, voilà, il va nous montrer euh, les skins. Combien qu'il en a. Elle va aussi nous montrer ses euh, top hein. c pas, ses planeurs, ses pioches, et ses accessoires. Là, voilà. On voulait pas de l'ajouter Kling Back Mirror. Alors là, il a eu deux victoires en solo. Euh, il, a, il a zéro victoire en, en duo, mais c'est pas grave. Avec 159 kills. Euh, 100, ouais. Il a 9 victoires en section. Et 18 victoires en mode temporaire. Puis voilà la boutique du jour. John... Euh... Ah oui, vous n'inquiétez pas. Hein. John Wick. Sofia, Guerrière de plastique. Assassin. Le truc Assassin. La danse, on se reverra. Le par ball genre mes danses, non Voilà, il va, il va nous montrer toutes ses danses. Il mmh. en a plein, mmh. on va pas ouais. se le cacher. Avec le skill loup. -lou. clap clap distingué. Le coucou, la courbette, le ah qu'on débloque euh, normalement dans euh, Des filles, dans le... Non dans le pass de combat de la saison 9 Gratuit Pas acheté Ça, euh, le tour, Les défis. Okay. On se reverra à La truc de John Wick seul ouais. des Marvel Dans le pass de combat Payant ouais. euh... Là voilà Le désossé je crois Sans réaction Posture du dragon. Pointé du doigt. Part du poulet. Et il accepte tout le monde en ami. Lui c'est un joueur Xbox, mais moi je suis un joueur PS4. Faut pas dire que les joueurs Xbox pas ouais, c'est vrai, lui il s'est bien joué. C'est le seul des joueurs Xbox, des joueurs Xbox que je connaisse qui s'est bien joué. l'esprit mélo euh, le, 6, 6, 6, 6. le flip félin 6, 6, 6. Gratuit. insolence c'est dans le pass du combat avec le, skill, euh, le skin ambre, le lâcher de micro à ma droite qui on débloque dans la saison 7 la danse du poignet, dans la boutique. Non, saison 7. Ah bah voilà, saison 7, donc je me suis trompée. La conga, qu'on débloque dans la saison 8 avec le, passe -vipère, euh, avec le skin vipère. Ça urge. Saison 6, ça. Euh, banana, celui là euh, saison 8 avec le skin banane. Saison 8 aussi, produit cerceau. Saison 9. Voilà ouais, saison 7. Le Flamenco. Saison 6, saison 6. Puis il va nous montrer les skins. Puis après on va se quitter sur cette vidéo. Voilà. Non. non. Alors, nous avons Luminex. Okay. On fout ça. Euh, Lagune. Joueuse de foot. Vipère. Passe de combat, bien sûr. La saison 8. Vega, saison 9. La mais ça s'en fout des deuxièmes tenues. Trog euh, grenouillère, Jostney du Boncoeur, Las Meta dans la saison 9, euh, poudre, la poudreuse. Euh, Sergent Frimas dans le pass de combat de la saison 7. Star, euh, stratru, sta, stratus dans la saison 9. Kison dans la saison 8. Gardien des clés dans la saison 8. Euh, ouais, bah ça, je sais plus... Fier d'estrier, euh, je sais plus combien. On s'en fiche. Féline dans la boutique, à acheter. Donc on achète les V-Bucks. Yijie Lama. Cucu... Cucu Tassé Créputcule. Colbat. Chaperon. Molosse de gardant. Le roi des glaces. Rox. Dans la saison 9. Les sentinelles dans la saison 9. S'en fout des noms maintenant. Zénith. le Alpin dans la saison 7 qu'on pouvait acheter, qu acheter dans la boutique ou une achète les v le Les bananes dans le passe de combat payant. Lynx. Lican. Le hybride, le cœur noir, la calamité, ombre. Puis sur ce, je vous dis bonne journée et bonne soirée à ceux qui vous regardent en retard. Puis ciao